Comment gérer la nasalité dans sa voix Salut, moi c'est Antoine, je suis ton coach vocal et toutes les semaines je publie de nouvelles vidéos, des astuces, des tutos, des exercices, des conseils pour t'aider à bien chanter. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de cliquer juste en dessous, mais pourquoi Pour recevoir ton cadeau, une vidéo que tu vas recevoir chez toi, des exercices à faire à la maison. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube et clique bien sur la petite cloche car comme cela tu recevras des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur cette chaîne. Nous avons vu précédemment dans une autre vidéo la différence qu'il pouvait y avoir entre un son nasal et un son non nasal, donc je ne vais pas te remontrer ça tout de suite. Allez, je vais te remontrer ça tout de suite, ok. Alors le son nasal c'est quoi C'est un son qui est comme ça. Mmh, salut les copains, alors là je parle complètement du nez, tout le son sort par le nez. Alors c'est un son qui est très rigolo et c'est un son qui est utilisé eh bien, dans les dessins animés, pour les voix de dessins animés on utilise souvent cette voix, d'ailleurs je crois que Donald a cette voix un petit peu. Les mmh, copains, attendez-moi. Bon si c'est pas Donald c'est quelqu'un d'autre, mais tu as compris ce que je voulais dire. Alors la nasalité. Euh, c'est bien et c'est pas bien. C'est pas que c'est bien et c'est pas bien, c'est que ça peut te servir, mais ça peut aussi te desservir, parce que finalement, une fois que le son, en fait, qui peut soit passer par ta bouche, soit passer par ton nez, une fois qu'il est envoyé en fait dans le nez, eh bien, tu ne peux plus le modifier. Voilà, il part dans le nez et puis, ben, ensuite, il sort comme ça et ça donne ce côté très, euh, très nasal, très nasillard. Alors que si le son passe par ta bouche, eh bien, avec ta langue, avec ton palais, avec tes lèvres, avec l'ouverture de ta bouche, tu vas pouvoir améliorer et enrichir ce son. De même, si euh, le son est nasal, eh bien il va être moins présent, tu auras moins de, de, de présence vocale dans l'espace et dans le micro aux oreilles de tes auditeurs. Donc voilà, c'est dommage, mais on peut utiliser ça comme un effet pour teinter un petit peu la voix. Et euh, moi ce que je conseille pour les débutants c'est plutôt d'éviter la nasalité parce que avant de savoir gérer les effets, il faut déjà gérer euh, les bases et euh, voilà, si on peut éviter la nasalité, bah, ça évitera d'avoir trop de pertes de son puisque quand on débute on souhaite, on souhaite avoir un son le plus ample possible et qui se diffuse le plus possible. Dans la vidéo précédente, je t'avais proposé de tester, de lire un texte en te pince en le nez pour savoir si tu avais un son nasal ou pas. Et peut-être que tu t'es rendu compte que eh bien, des fois même sans le vouloir, le son se coupait. Pourquoi le son se coupe Eh bien parce qu'il passe par le nez. Oui mais alors Antoine, comment on fait Mais je vais t'expliquer, pas de panique. Le truc c'est qu'il y a des consonnes et il y a des voyelles qui sont nasales. En fait pour les produire on est obligé d'utiliser la nasalité. C'est bien pour cela que tu ne peux pas lire un texte si tu veux sans que le son ne se coupe à certains moments, bah parce que simplement il y a des mots qui vont t'obliger à utiliser la nasalité et si tu te pinces le nez pendant que tu fais ça et eh bien le son va tout simplement se couper. Alors on va tester ça avec différentes consonnes, disons par exemple Ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, un M en nous pinçant le nez. Ba, ba, ba, ba, ba, et bien ça pose un problème pour le M. Et bien sûr, tout simplement, lorsque tu fermes la bouche, le son ne peut pas sortir par la bouche, et comme il ne peut pas sortir non plus par les oreilles, il va ressortir par le nez. Mmh, mmh. Donc le M, ça c'est une consonne qui est complètement nasale, donc tu ne peux pas y couper, le son sortira complètement par le nez. Si je fais ma, mmh, ma, mmh, bah, bah, ben voilà, le, le M, je peux vraiment pas le faire si tu veux, euh, si, je, si je me pince le nez. Maintenant, le but du jeu, ça va essayer de ne pas rester dans cette nasalité, de ne pas faire et que le A sonne par le nez. D'accord On va vraiment chercher à rester dans la bouche et on fera un exercice tout à l'heure que je vais te donner pour pouvoir muscler un petit peu cette question d'aiguillage entre l'oralité et la nasalité. Alors maintenant on va tester avec une consonne qui est jumelle du M, on va utiliser le B. Donc on va dire euh, BABA, BABA, BABA, BABA, BABA, BABA, BABA. Tu vois tout à fait le B je peux complètement le faire en me pinçant le nez, Baba, Baba. ça ne change rien. Alors que MA MA MA, Baba, ba, ba, pour le M ça coince puisque là le son passe par le nez. Donc quand je dis BABA avec un B, et eh bien je suis sûr que le, le, le son va sortir par la bouche. Maintenant si je dis p, p, papa, papa, et eh bien là c'est pareil tu vois, ça c'est une consonne qui est complètement orale, tout le son passe par la bouche donc pas de problème de nasalité. Maintenant on va faire un autre test avec le D. Et donc on va dire dada, dada, dada, dada, dada, et maintenant on va dire tata. Ta". Ta ta ta ta. Quand je dis ta ta, il se passe rien. Ta ta. Quand je dis da da da, là je sens si tu veux un son qui voudrait sortir là par le, par le nez. Donc comme tu le vois, voilà. Ça ne le choisit pas mais dans la langue il y a des consonnes qui vont forcément orienter comme ça le son euh, par le nez et euh, d'autres par la bouche, donc ça tu n'y peux rien. Simplement eh ben, tu pourras éviter quand tu chantes d'accentuer ces consonnes-là ou en tout cas euh, t'assurer que tu repasses bien par la bouche après ces consonnes-là pour ne pas rester coincé en fait, dans le nez, ce qui, ce qui va du coup avoir pour effet d'étouffer un petit peu ton son. Alors on va passer maintenant aux voyelles parce qu'il y a aussi des voyelles qui nous emmènent dans la nasalité. On va tester par exemple un A. a ok ça le A c'est bon, ça passe bien par la bouche. Quand je me pince le nez il ne se passe rien. Maintenant je vais tester un ON. On on Le ON ça coince, ça veut dire que ça passe par le nez. On va tester un 1. Le 1, ça passe aussi un petit peu par le nez. Si je refais le a, si je fais un en, et ben le, an le son est modifié donc ça passe aussi par le nez. Donc tu le vois, là aussi si je fais un à, voilà tout ce qui est ing, ben ça passe par le nez. Le n aussi bien sûr, hein, dans les consonnes j'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais ça passe aussi par le nez. Donc ces sons-là, eh euh, c'est nasal, ça tu ne peux pas y couper. Donc on va faire simplement euh, attention, ce que je te propose dans un premier temps c'est de reprendre le texte de ta chanson et de stabiloter comme ça tous les sons que nous venons de voir pour que tu t'aperçoives s'il y a beaucoup déjà de nasalité à la base dans ton texte ou pas. S'il y a beaucoup de nasalité dans ton texte, eh bien, ça va être assez compliqué de, de, de, de switcher comme ça ensuite en, par la bouche en oralité, bah parce que le son, si tu veux, va t'emmener sur une nasalité. Donc bah voilà, il faudra le savoir à ce moment-là que ce son-là euh, t'emmène vraiment sur une nasalité. Si par contre c'est juste que quelques passages, on va vraiment s'attacher à revenir par la bouche et on va faire des exercices là pour muscler ta capacité à passer par la bouche. Juste avant de passer à l'exercice, je t'invite à partager cette vidéo si tu as des amis à la chorale ou en groupe qui se posent des questions sur la nasalité, ou ils ont l'impression de chanter du nez et ne savent pas euh, comment, comment s'en débarrasser, partage-leur cette vidéo et mets-moi un petit pouce. Au passage, ça serait sympa. On va faire donc deux exercices pour s'entraîner à passer nez-bouche, nez-bouche, nez-bouche au niveau du son. Nous allons donc utiliser les deux consonnes que nous avions vues jusqu'à présent, le M et le B. Donc le M ça passe par le nez, et le B B, b, b, ça passe bien par la bouche. On va enchaîner ça avec le A et on va dire Mama Baba, Mama Baba, en insistant bien sur la consonne pour que tu sentes le son qui passe tantôt par le nez ou tantôt par la bouche. C'est parti. ma Mama Mama Baba, ba Baba. Refais-le encore une fois en te pinçant le nez pour bien en être persuadé. Ma ma ba ba ma ma ba Maintenant, fais le sans te pincer le nez pour sentir. Du coup, cette transition qui se fait là à l'arrière au niveau de ton palais mou. Ma ma ba ba ma ma Voilà. Donc, évidemment, tu peux refaire cet exercice pour développer des sensations. C'est vraiment ça qui est important, c'est que tu puisses toi sentir comment par ton son, plutôt par le nez ou par la bouche. On va faire un. Deuxième exercice en utilisant cette fois-ci les voyelles et on va passer de a à an donc on va faire a, -ON, a, -ON, a -ON. si je le fais en passant le nez tu vas sentir ah, ah, ah, ah, ah. Donc quand je fais le AN, je sens que le son se bloque parce qu'il veut passer par le nez, et comme j'ai pincé le nez, eh bien le son ne sort pas. Donc on est parti, prends la note que tu veux, on ne va pas chercher une note compliquée, prends une note qui est confortable pour toi. On est parti. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. On le refait en pinçant le nez pour bien sentir le changement. Ah, ah, ah, ah, ah. Maintenant, sans le nez pincé pour toujours avoir cette sensation. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Voilà, peut-être que tu sens ce passage bouche-nez, bouche-nez, bouche-nez. Donc A, ah, hein, ça sort bien par la bouche. En, ah, ça sort par le nez. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur la nasalité ou sur ces exercices, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous répondrai. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien vous pouvez la partager à vos amis, voilà, ça serait sympa, ça nous permet de faire connaître cette chaîne YouTube. Servez-vous aussi sur le côté, vous voyez qu'il y a plein de vidéos, il y a plus d'une centaine de vidéos sur cette chaîne, des exercices, des tutos, des conseils pour vous aider à bien chanter et développer votre voix. Ne pars pas sans ton cadeau en cliquant là-dessous. Sur ce je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix, ciao